tout le monde, c'est Winman, oui content de vous voir. Euh, huitième semaine de floraison terminée. Déjà, euh, ça va vite. Euh, une semaine présentement de leaching. Hein? Ça fait une semaine que j'ai pas donné de nutriments, seulement de l'eau. Avec un pH de 6.5. Euh, je me suis acheté un pH meter dernièrement, très très dispendieux. Euh, J'avais un pH meter là, à une vingtaine de dollars. Pour ceux qui en ont un, là, euh, qui savent que je, de quoi je parle, il faut attendre très longtemps avant d'avoir euh, le résultat de, du pH euh, de notre eau, est-ce que c'est à 6.2, 6.8, ça prend beaucoup de temps euh, quand on fait des ajustements à notre eau, si on met du pH down, un produit pour baisser le pH de notre eau, ça prend beaucoup de temps à s'ajuster, donc euh, on a sorti la carte de crédit. Et j'ai acheté un ph meter, là, vraiment dispendieux, mais je pense qu'il est vraiment précis, efficace, rapide, euh, contre l'eau. Si on l'échappe, euh, il, euh, il est protégé contre l'eau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de cette semaine? Euh, pas de nutriments. Euh, je vais faire encore deux autres semaines, pas de nutriments, seulement de l'eau. Euh, il reste encore beaucoup de manger dans la terre. Les racines, ils prennent tout ce qui reste. Et quand il va commencer à manquer là, de nutriments, bien, la plante euh, va commencer à se débattre d'elle-même euh, et prendre vraiment tout ce qu'elle a euh, en dedans d'elle pour pouvoir survivre. Et c'est là qu'on va voir les feuilles euh, passer du vert au carrément au jaune. Les feuilles vont mourir. Présentement, <coughs> j'ai deux plants qui commencent un peu là, à rocher un peu, à à chercher des nutriments dans la terre, euh, on va voir ça bientôt en vidéo. Euh, tous mes autres plants encore, là, des feuilles vertes, euh, donc il y a encore beaucoup de manger dans la terre. Je n'ai pas le goût de couper mes plants tout de suite, parce que si on coupe les plants trop rapidement, ça va être chaud à la gorge, on va sentir l'engrais, euh, moi j'ai déjà senti ça sur mes lèvres tellement que c'était euh, trop fort. Euh, donc on continue, hein. il y en a qui font un, un flush, hein, un flush et donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau là à leurs plants. Là. Comme ça, ils enlèvent tous les nutriments euh, d'un seul coup. Euh, moi j'aime autant donner de l'eau pendant trois semaines, faire ça tranquillement, pas vite. Et puis, euh, pour ce qui est des trichomes, on sait qu'après le 2-3 semaines de leaching, euh, c'est qu'à le moment précis pour couper les plants, mais il faut garder les trichomes au microscope. Euh, Surtout mes plans, j'en ai seulement un présentement là qu'on pense peut-être qu'il faudrait le couper parce que les trichomes là commencent à être vraiment bruns. Un tiers des trichomes sont bruns et le deux tiers sont encore blancs. Euh, mais je pense que c'est pas le moment parce que les trichomes euh, bruns et les trichomes blancs c'est les cocottes du dessus. Les cocottes du dessous, les cocottes du milieu. Euh, sont encore toutes blancs les trichomes, donc hein, ce serait vraiment couper le plan prématurément. Euh, et c'est là que je m'amène à me poser une grosse question. Mais j'ai la réponse. Euh, souvent, on veut toujours des grosses cocottes, hein. On veut toujours avoir des grosses cocottes, mais je me demande si les grosses cocottes, ça serait peut-être pas. Peut-être pas eux autres les meilleurs. Parce que les grosses cocottes, souvent. Peut-être que les trichomes sont déjà très avancés. Peut-être que les compagnies attendent un peu que les autres tricons sur les autres cocottes matures. Si les cocottes du dessous ne sont pas encore prêtes, peut-être attendre, attendre que toutes les cocottes soient prêtes, quitte à perdre la qualité sur les cocottes du haut. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils n'ont pas changé d'arôme, euh, ils n'ont pas changé d'arôme. Euh, vraiment, encore un goût de raisin, un goût de lavandre, un goût surette, euh, j'en ai un, c'est euh, une goutte à rien, l'autre goûte sucrée, cariophyllène au bout, mes deux Gorios ghettos, cariophyllène. Là, on ne peut plus vraiment les manipuler, euh, qu'est-ce que je parle de manipulation j'ai changé de place dans la tente pour, euh, pour que tout le monde puisse avoir un peu de la lumière euh, à différents endroits pour que toutes les plantes puissent en profiter là, euh, un, peu, un peu partout dans la tente. Je sais pas si vous me comprenez. Ça fait longtemps que je peux pas faire de vidéo, hein. un peu rouillé, C'est un peu rouillé. Euh, mais là, je ne peux plus faire de déplacements avec mes plants. Euh, les cocottes commencent à être lourdes un peu, les branches bougent un peu. Euh, les plans sont fragiles. Les plans sont fragiles. Euh, il reste encore deux semaines de leaching. Ils vont rester en position. J'ai éloigné un peu euh, mon plan que les trichomes étaient plus foncés, plus bruns. Mais je ne sais pas là, si en l'éloignant, je l'ai enlevé. Il était sur un step. Euh, il était sur un, un, une boîte. Je l'ai enlevé. Il euh, y a encore autant de lumière, encore euh, 12 heures de lumière, mais peut-être un peu moins de chaleur. Est-ce que ça va ralentir les tricônes? J'en doute. C'est un peu à désavantage d'avoir plein de variétés en même temps dans une tente. Euh, ils ne sont pas tous prêts au même moment. Mais pourtant, j'avais vraiment euh, choisi des graines de cannabis qui, étaient, euh, qui prenaient 60-65 jours à fleurir. Il peut y avoir encore là, des différences. Mais en général, euh, ça a de l'air bon. Il y en a seulement un là, qui, qui est plus avancé que les autres. Donc, euh, c'est quand, quand même très bien. Donc, on va aller voir ça de plus près. Et puis... Euh, pas trop de changement, pas trop de changement. Il y a pas plus de poils de choc avant là. Ça a l'air à, à savoir calmer. Euh, un peu déçu là, du, de la grosseur des cocottes de, du Gorious Gedose le Sativa. Euh, J'ai un beau couche CBD. J'ai l'impression qu'il y a pas de tricône. Euh, Je suis pas trop satisfait des arômes. il Va falloir encore chercher euh, d'autres phénotypes, planter d'autres graines de cannabis. Euh, je ne penserais pas avoir un keeper, je ne penserais pas avoir un plan que je vais garder euh, comme plante mère et faire des boutures là, au cours de l'année. Je ne penserais pas tomber en amour avec un, un plant de cannabis que j'ai présentement. Euh, on va continuer à faire d'autres euh, chasses, d'autres finaux euh, hunt, euh, chasse aux phénotypes. Donc on, on va continuer. Donc on, on va aller voir euh, ma immédiatement. Voici ma première grow intérieure. Déjà une semaine de passé sans avoir été nourrie, seulement avec de l'eau. Aucun nutriment. Donc, c'est la première semaine de leaching de terminer. Toujours avec ma superbe lumière de la marque Spider Farmer SF-4000. Lumière super puissante. Excellente pour une tente 4x4. Donc... Euh on va regarder mes plants plus près. Boba Kush. CBD. Encore beaucoup de feuilles vertes. Beaucoup de nutriments là, dans la terre. Beaucoup de, nour de nourriture. Donc, euh, les cocottes sont belles, sont givrées. Gorios Gettles. Il y a de l'air rythmagané, Sativa. Est-ce que ça va donner un buzz Sativa? Un purps. Super belle cocotte, le Purps, là. Euh, genre de début de Foxtel. Un autre purps ici. Boba couche CBD. Des cocottes géantes. Moins beau, là. moins de tricôme celui-là. Les deux couches de couches, là, un, là, regardez les feuilles. Là. Lui, il n'y a plus bébé de nutriments dans la terre. Là. Un petit pot comme ça. là, la la la, lui, il va en arracher. Il va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés. L'autre, par contre, il a encore des feuilles vertes. White Widow Spurscon. Lui, ici, il commence à manquer de nutriments commence à manger ses feuilles lui-même. Le zombie. feuilles bien mauves, Pas vraiment euh, jaune. Donc j'imagine encore beaucoup de nutriments là, dans la terre. Donc c'était ma grow après une semaine là, de leaching. Une semaine sans nutriments, seulement de l'eau. Il en reste deux. Je vais faire trois semaines euh, de l'eaching pour être bien sûr là, que ce ne soit pas fort pour la gorge et puis qu'il n'y ait aucun nutriment. Et puis que la terre elle, soit vraiment euh, pratiquement vierge et puis que la, la plante a assez euh, débattue euh, du mieux qu'elle pouvait pour s'en sortir. Parce qu'il n'y a plus rien en terre. Il n'y a plus de nutriments, plus de manger. Encore deux semaines et on coupe. Donnez un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!